Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien. Je vous présente maintenant la réponse de la question de « en retard ». Compréhension de bas, bon, je vous rappelle la question « Pourquoi Lila doit-elle se dépêcher ?»« Pourquoi papa serait il Est-il déjà arrivé d'être en retard ?» raconte. Voici les réponses. D'après le texte, « Pourquoi Lila doit-elle se dépêcher ?» Elle doit se dépêcher car elle est en retard. Elle doit absolument aller à l'école, c'est le jour de la rentrée. Pourquoi papa sourit-il Papa sourit car Lila dit que son chat, Pacha, a dû sortir acheter des pommes. Et c'est impossible. Lila est vraiment une drôle de petite fille pleine d'imagination. Elle est toujours en train d'inventer des histoires. tes il déjà arrivé d'être en retard Raconte. Alors chacun doit raconter. Est-ce que c'est vrai qu'il est déjà arrivé en retard à l'école, par exemple. tes il déjà arrivé d'être en retard, par exemple, à l'école Tu dois raconter, bien sûr, à tes parents cela. D'accord On passe à autre chose maintenant. Alors, maintenant, mes chers élèves, on va vers la correction de La maîtresse est une sorcière, Histoire du sourcier, de Lila. Je vous rappelle les questions. Qui Lila et Elio cherchent-ils dans la cour Qui appelle les enfants Pourquoi à la fin Lila ne répond-elle pas Et as-tu déjà constaté que ce que l'on t'avait dit ne correspondait pas à la réalité Voici la réponse. Qui Lila et Elio cherchent-ils dans la cour Lila et Elio cherchent leur maîtresse dans la cour de l'école, qui appelle les enfants, c'est le maître de français, qui appelle les enfants. Pourquoi à la fin Lila ne répond-elle pas Lila ne répond pas, tout simplement, car il se demande si le maître était un sorcier, As-tu déjà constaté ce que l'on t'avait dit ne correspondait pas à la réalité, c'est-à-dire la rumeur Alors, dans cet instant, tu peux répondre, bien sûr, librement. Tu as déjà constaté, tu as déjà remarqué que ce que l'on t'avait dit ne correspondait pas à la réalité. Ça veut dire tout simplement c'est une sorte de rumeur, ou c'est une sorte de mensonge. Chacun doit répondre librement, selon la situation, bien sûr, fée. Bon, c'est fini pour la correction. On passe maintenant à une nouvelle histoire. Il s'agit de l'histoire des Lila. Un nouvel épisode, c'est une année magique. Une année magique.